L'information de radioprotection euh, était euh, donnée au moniteurs pour que justement ils puissent appréhender les risques liés euh, aux environnements à risque ionisant et plus particulièrement euh, ceux du bloc opératoire, euh, type ampli de brillance ou appareil de radiologie euh, conventionnelle, euh, pour éviter d'être irradiés et d'être euh, en risque lors de leur activité professionnelle future. Je suis personne compétente en radioprotection, on dit ça PCR, comme les moniteurs nous donnaient un coup de main au niveau du laboratoire d'anatomie biomécanique et simulation. En contrepartie, je leur ai, je leur ai proposé une formation pour qu'ils puissent avoir une attestation et donc euh, surtout être formés à utiliser ces appareils-là qui peuvent être très irradiants et qui peuvent créer des cancers ou des radiodermites induites. Alors, les règles de base, en fait, il y en a, il y en a quatre. Je... La première, c'est être le plus loin possible de la source de rayonnement ionisant. La deuxième, c'est être protégé avec des tabliers de plomb et des protèges thyroïdes. La troisième, ne pas regarder la source. Et de la quatrième, maintenir sa position adéquate en fonction de la source, de l'exposition et du patient. Ça permet de faire des interventions euh, mini-invasives. Donc, on va faire des petites incisions. En fait, on va travailler à l'aveugle. Et c'est l'amplificateur de brillance qui va être... Noté notre, notre oeil. Donc il y a beaucoup plus d'interventions qui sont faites avec ces amplis, euh, d'ailleurs le CHU de Poitiers vient de s'équiper du haut-arme qui est encore plus irradiant, donc euh, la chirurgie interventionnelle augmentant, l'utilisation euh, de ces amplificateurs de brillance va augmenter et donc va induire vraiment des, des, des risques à rayonnement ionique.